Salut, je m'appelle Omar Kik, développeur C++ et j'ai trois compétences clés à vous apporter. Ma première compétence, c'est ma capacité d'analyse de spécification et de synthèse de solutions qui répond aux fonctionnalités demandées. Ma formation de base, c'est l'ingénierie en informatique industrielle que j'ai accomplie par un master professionnel. Mon approche en développement, c'est de maîtriser la solution du bit mémoire dans le contrôleur jusqu'à l'analyse des données et l'affichage des résultats sur l'interface en machine. Ma deuxième compétence, c'est le partage de l'information avec les membres de l'équipe. Et ça, c'est très important en collaboration dans des projets à haut niveau technologique où on est censé porter des solutions innovantes. Ma troisième compétence, c'est ma participation à des projets dans un environnement agile et multinational. Et c'est ce que je fais pendant ces deux dernières années. En fait, j'ai six ans d'expérience professionnelle. Au départ, j'ai commencé à travailler en consulting. J'ai déployé des projets en Mongolie et en Argentine et j'ai proposé des scripts qui permettent l'automatisation des tâches répétitives dans les euh, projets. Après, et pendant trois années, j'ai développé des applications qui sont proches de la couche physique en suivant la méthodologie du cycle en V. Dans SageMcom, j'ai développé des fonctionnalités embarquées pour un gateway que j'ai capitalisé dans un middleware pour qu'il soit réutilisable dans des futurs projets. Et euh, après, dans GCT, j'ai développé des interfaces de supervision en Visual C++. Et aussi, j'ai développé un client OPC pour la collecte et l'historisation des données industrielles dans une base MongoDB. Comme j'ai déjà mentionné, ces deux dernières années, je suis en train de suivre l'agilité. Dans Epilabel, j'ai traité deux projets. Le premier consiste à un outil de mesure des paramètres système en temps d'exécution des scénarios de test ce qui permet de diagnostiquer le test en échec. J'ai utilisé la librairie open source LEPICAP pour le développement d'un module d'analyse de flux réseau par port et par adresse IP. Le deuxième projet permet, de, permet la recherche d'une image de référence dans une capture d'écran, en se basant sur la librairie OpenCV. Pour ces deux, pour ces deux projets, la partie back est développée en C++. Et euh, comme le front supporte le multilinguage, euh, je l'ai développé en C-Sharp. Chez ARS euh, je suis en train de développer et assurer la maintenance des décodeurs de flux de bourse. En plus de l'agilité, c'est un environnement TDD où la lisibilité de code est exigée. Voilà, donc euh, j'ai une expérience démontrée en développement C++ dans les domaines de l'industrie et euh, la surveillance de, de performance applicative. Euh, je cherche à travailler avec euh, la fine pointe de la technologie euh, et euh, offrir des solutions innovantes en collaboration avec euh, euh, des collègues qui partagent la même passion. Si vous considérez que mon profil correspond à vos valeurs et à, à une position ouverte, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.